Salut à toi, Yamak Tracer Freer Aujourd'hui, on part à Bercy pour interviewer Ciao Bell, l'un des fondateurs Yamakasi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux avoir ta petite vidéo, tuto ou interview toutes les semaines. A plus. Salut, ciao! Ouais. Donc, du coup, là, on se retrouve à Bercy pour euh, faire une petite interview de toi, merci de nous me recevoir. Mm -hmm. euh, du coup, la première question que j'aurais à te poser, c'est quand, comment et pourquoi tu as commencé à t'entraîner ah, là, là, ça fait plus de 25 ans maintenant. Je commençais vraiment à me prendre au sérieux quand j'avais l'as de 12 ans. Pourquoi? Je sais pas. Mais à un moment donné, je me suis posé la question euh, comment devenir fort? Voir le frère, la famille et toutes ces choses-là, quoi, en fait, c'est... Euh, comment être fort, en fait Après... Quand euh, dis le frère, du coup, tu parles... Tu mon vois, frère aîné, ouais. Grand -frère, mon hein, grand-frère. Mon grand-frère. Tout le monde ne sait pas que... Qui était déjà un truc, après, il y a eu le cousin, y, après, il y a eu les amis, il y a toutes ces choses-là. Donc, ouais, c'est ça, en fait. C'est euh, pousser euh, par cette envie de devenir fort, comment être... Euh, voilà, être, devenir quelqu'un, en fait. OK. Ça, ça t'apporte quoi dans... Dans ta vie de tous les jours euh, bah, que, euh, que, ouais. que À mon âge, euh, j'ai l'impression d'être euh, que les gens ils croient que j'ai 20 ans. Non, je, <rire> non, mais, je veux dire, c'est que moi, ça m'apporte euh, une attitude de vie, quoi. plus euh, comment euh, me comporter dans la vie. Euh, quand je fais un nouveau euh, travail ou quand je suis en train de, de faire un, un nouveau. Même en essayant d'autres sports ou d'autres activités, hein, bah, mon énergie est la même. Cette attitude que j'ai dans mon entraînement, dans mon comportement de vie, est à peu près la même. Tu vois C'est ça quoi. Ok. ce que tu dirais euh, ce que tu, ce que tu fais tous les jours, hmm. ça rayonne aussi sur. Tu de faire en sorte que ça rayonne dans, dans ton environnement, dans ta famille etc. Bien sûr, c'est ça. Bien sûr, en fait, c'est pas. Euh, bien sûr. Parce que quand tu t'entraînes, c'est euh, déjà assez dur, c'est difficile. Avoir cette rigueur-là de tous les jours, euh, de s'entraîner durement, euh, je pense tous que. C'est toujours pour toi, la ouais, C'est toujours. Et encore, c'est même plus de l'entraînement, en fait. Je parle, c'est une manière de vivre, euh, une manière d'appréhender la vie par rapport à ça. C'est un comportement de vie, en fait. Donc je le fais euh, très naturellement, même si c'est dur, même si c'est difficile, même s'il y a une certaine rigueur à le faire. Et euh, là, par exemple, je fais une autre activité euh, comme le football. Ben, en fait, ça à, apprendre à progresser, à à partir toujours de l'avant, être à mon âge, je veux dire... Trouver des nouveaux, ouais, des nouveaux des, challenges en fait aussi. C'est même pas des challenges, c'est euh, quand tu aimes quelque chose, ben cette énergie-là, quand j'ai mis dans ma pratique, dans D.D., ben je le retranscris aussi dans le foot. Ok. Vouloir progresser, vouloir aider les uns des autres à progresser aussi, ben, c'est ça en fait ma recherche, donc euh, voilà. Et dans mon comportement de vie, c'est la même chose. C'est échanger, avoir des liens avec les gens, euh, grandir, euh, Voir mes enfants grandir aussi, ça aussi, c'est être parent, être, tu vois, c'est tous ces choses-là en fait. C'est pas simplement sur la pratique même. Ok. Là aujourd'hui, on sait que sur. Euh, en France, on parle un peu d'art du déplacement, mmh. de parcours, de freerun, on parle des, des mmh. trois termes. Euh, parce que les, bah, les Yamakassis sont français aussi. Mmh. Euh, toi, euh, Yann, William et Laurent, vous êtes français, donc du coup, on, on connaît un peu plus l'art du déplacement. Mais souvent à l'étranger, on parle beaucoup de parcours ou de ligne on oublie de parler d'art du déplacement. Ouais. Du coup, tu expliques ça comment Bah, Il y a plusieurs choses, je pense que déjà, euh, art du déplacement en anglais ou euh, des choses comme ça, on ne l'a pas communiqué comme euh, le mot parcours une ligne je pense que c'est déjà ça, au niveau de la communication, au niveau euh, cette communication virale, entre YouTube, Internet et tout ça, je pense que nous, on ne l'a pas fait comme... parce qu'on l'a toujours fait un peu à, à taille humaine, à l'échelle humaine, en fait. C'est-à-dire qu'on voulait rencontrer les gens, on faisait l'échange, on mettait en place comme ça. Ce n'est pas YouTube qui fait la communication de ce que ça veut dire art du déplacement. Déjà, il y a ça. Il y avait aussi une époque aussi, on disait aux gens, euh, on vous présente l'ADD, l'art du déplacement, le yamakasi aussi comme vous voulez dire mais vous pouvez l'utiliser le nom que vous voulez que ce soit parcours, free running, machin et tout ça mais nous ce qu'on vous transmet c'est ça mais vous pouvez utiliser le nom utiliser. et peut-être c'est ça aussi l'erreur c'est d'avoir laissé euh, cette confusion entre les noms parce que la base est peut-être la même mais l'énergie, les valeurs ce que ça veut dire vraiment ADD ou parcours ou free running, il y a vraiment un petit écart change tu vois il a un petit truc qui change et peut-être que c'est ça aussi laisser euh, la liberté aux gens du, de dire oui moi je fais du parcours mais en fait ils ont été enseignés par nous mm -hmm. et qu'on l'a laissé utiliser le parcours comme non habituel parce qu'on n'imposait pas ce, ce, ce mot aussi c'est vrai que souvent par contre dans les c'est vrai qu'on a beaucoup de pratiquants du parcours ou d'enseignants du parcours mmh. qui n'ont pas eu de connexion ou pas eu la possibilité oui. d'avoir des connexions avec David ou euh, de pratiquants du freerun, qui n'ont pas eu la possibilité voilà. d'avoir connexion avec euh, Sébastien. Euh, bah, c'est peut-être une erreur, mais c'est peut-être aussi un avantage dans le sens où euh, c'est Sébastien, Sébastien qui disait ça, que le, le parcours et le freerun aujourd'hui, c'est des bateaux sans capitaine. Mmh. C'est-à-dire chacun peut prendre un petit peu euh, comme la, la direction qu'ils souhaitent dans, dans le parcours ou dans le mmh. terrain, que dans l'art du déplacement, on sent peut-être un peu moins ça. Oui. Il y a plus, euh, comme tu dis, de, de, de connexion avec les. Avec les parce qu'il y, y, y, y, y a vraiment, parce que parce que nous, on a des vrais liens qui existent vraiment. C'est mmh. que chaque école des ADD ou euh, ou même des partenaires qui ont des liens qui s'appellent, euh, voilà d'autres non, euh, on a un vrai lien avec eux, on a un vécu ensemble, On a un... voilà, c'est ça qui était important, c'est qu'on a vraiment échangé, partagé, euh, avoir une sensation de groupe en fait, donc c'est ça qui était important, c'est qu'on a transmis quelque chose vraiment au niveau de l'héritage, que peut-être qu'on euh, parle du parcours, du fair running, ils n'ont pas fait ce travail là, c'est que beaucoup de gens qui pratiquent le parcours, ils n'ont pas de lien entre eux aussi que nous, sur les ADD, sur l'art du déplacement, on essaie vraiment de créer cette situation. Mais à l'inverse aussi, euh, du coup, c'est vrai qu'il y a, y a des communautés de parcours ou de free run avec qui tu peux avoir travaillé. les mêmes valeurs et avoir voilà. le même truc. Et mais, le sentiment de pratiquer aussi un peu la même voilà. chose, même si ce pas le même. Non. Voilà. Nous, on, ça nous est égal. Est, ce, qui nous est un, ce qui est important, c'est euh, les valeurs humaines qu'il y a derrière ça, en fait. Mm -hmm. Après, le nom, euh, peu importe. Mais nous, maintenant, on est obligé de, de, de protéger, euh, entre guillemets, euh, l'ADD, parce que ça a été, euh, voilà, ça a été utilisé. Il euh, y a une confusion totale entre le parcours, le freerunning. Donc voilà, c'est juste ça. C'est qu'on le protège beaucoup plus par rapport à, à notre travail aussi, parce okay. qu'on a fait un travail derrière. Et dire aux gens, non, ce que vous pratiquez, là, ce que nous, on vous enseigne, c'est du yamakasi, c'est de l'art du déplacement, et c'est pas du parcours. Parce qu'on voit cette petite différence-là qui est, voilà, on dirait petite, mais elle est assez grande, à un moment donné. Du coup, c'est un petit peu reconnu dans l'art du déplacement comme mmh. celui qui euh, participe avec euh, d'autres fondateurs, mais c'est surtout toi qui es reconnu comme celui qui va participer au développement des ADD Academy. Vous en êtes où aujourd'hui sur ouais. les ADD Academy Alors sur les ADD Academy, c'est vrai qu'on a commencé avec trois structures, c'est bien, sur Évry, Choisy, Paris, donc c'était bien, comme toi tu, tu le sais. Mm -hmm. Et après il y a eu Nantes, Bordeaux, maintenant il y a Toulouse. En fait il y a quand même un développement au niveau de l'échelle nationale qui, qui se construit et qui c'est bien. En fait je crois qu'il y a eu un temps. C'est qu'il y a eu un sorte d'héritage, une transmission instantanée avec un pro, la première génération, notre première génération, mais qu'on n'a jamais demandé euh, qu'ils qu continuent à, à faire quelque chose avec. Et là, je pense que c'est la période. C'est qu'il y a des. La première génération euh, grandit aussi et qui mûrissent et qu'ils créent leur famille aussi. Donc je pense que maintenant, ils commencent à se mettre en place. Euh, avant, c'était un temps de, décou de découverte, d'apprentissage. Maintenant, c'est un temps de partage pour eux. Donc, ils le mettent en place comme ça. Donc, la multiplication des ADD par cette première génération-là. En fait. ça, ça me fait penser un peu à... Je crois c'est William dans le documentaire mmh. Génération M.A.C. Mmh. Qui, qui dit « J'espère que la, la pratique, elle nous survivra, qu'il y aura oui, quelque voilà. chose après Et ben là, là vous ». Vous, enfin, c'est ce que, voilà. que tu ressens que, du coup, c'est le, le moment est, est y le y le le est, ouais. qui, est, qui est tout le timing, C'est le, le bon timing, ouais. C'est que, voilà, euh, je veux dire, tu peux pas forcer un, un gamin de dire, ouais, bah, faut que tu prennes une succession, faut que tu prennes l'héritage, faut que tu te mettes en place. Mmh. C'est qu'il y a les envies de chacun, il y a la vie aussi. On n'est pas là à forcer, c'est qu'il y a un moment donné, ton envie est, est plus forte, donc euh, tu le fais ou pas. En fait, il faut que ça soit naturel. Parce que. Transmettre aux gens, partager avec les gens, c'est quand même assez dur, hein, c'est quelque chose à dur à porter. Être tous les jours comme ça, constant, avoir de la responsabilité aussi de la génération que tu t'occupes aussi, et, et pas simple. Donc je pense que là, pour eux, pour certains, c'est le moment. Donc pour nous, c'est voilà. C'est pour ça que cette année on est une dizaine d'écoles en France et euh, franchement je pense que tout euh, entre Laurent, Yann, William et moi, on est, on est content en fait. On se dit voilà, tout le travail qu'on a fourni, tout, tout ce qu'on a fait, ça commence à se mettre en place maintenant. Il y a aussi euh, des ADD Academy euh, sur le plan international. Ouais. Ça, ça fait combien d'ADD Academy euh, en France et à l'étranger en tout ouais. Au niveau national, euh, il, y a une, il y a une dizaine. Donc on peut se dire ça. Et ça continue encore parce que voilà, la génération va se mettre en place. Et après, au niveau international, voilà, il y a l'équipe italienne qui, est vraiment beaucoup qui commence à bien se développer avec euh, Laurent. Ouais qui est là-bas en Italie, donc euh, voilà, ils sont trois ou quatre écoles déjà. Après, il y a l'Asie, il y a l'Amérique du Nord comme le Canada, il y a les États-Unis aussi, on commence à, à mettre vraiment en place parce qu'il y a vraiment des liens qui sont... et euh... l'Amérique du Sud. Donc, je pense que voilà, surtout. On est presque une vingtaine d'écoles au niveau euh, national et international, donc c'est déjà bien, quoi. C'est surtout, c'est des écoles qui a vraiment un lien, qui a un héritage, qui c'est pas... La connexion est à c'est voilà, vous, c est, c est, vous voilà, les personnes personne, qui portent le nom... Oui, qu'on a formé, qu'on a déjà transmis quelque chose, qu'on a partagé avec euh, ces personnes-là. Nous, on veut que ça soit à, à, à taille humaine, en fait, c'est l'échelle, il faut que ça soit des liens, de, des vrais liens de connexion, pas des choses euh, où, euh, oui, je te connais comme ça, je t'ai vu comme ça par YouTube ou machin comme ça... C'est pas réel, c'est un peu... Euh, voilà. Donc on travaille à cette transmission orale, et aussi par le contact, par le lien, comme ça, directement. C'est ça, que, coup, pour ouvrir une euh, ADD euh, bon moi je suis bien placé pour ça, ouais. je, je, je, je suis basé sur ouvrier aussi, du coup c'est pas... Euh, on ne peut pas ouvrir une AD académie, une Tout simplement académie comme, comme ça, il faut, faut, faut avoir prendre, une un, point, ouais. prendre un contact avec vous, euh, apprendre à voilà. vous connaître, que vous, vous apprenez à connaître. Oui parce que en fait, la, la DD Academy, ce pas simplement euh, l'action, c'est pas simplement euh, ce que tu fais euh, en sautant en fait. Il y a aussi euh, euh, l'esprit, la mentalité, les valeurs qu'il y a derrière, le vivre ensemble mm -hmm. qui est important. Et euh, si tu pour une personne qui n'a pas vécu euh, l'énergie, euh, la mentalité euh, du vivre ensemble, de ce que ça veut dire ADD, art du déplacement, bah, il ne peut pas le, vraiment le transmettre réellement. Et ça, nous, on a besoin que les gens, ils le vivent avec nous, qu'ils le vivent avec la, la première, première génération qui fait ce travail-là aussi, de se vivre ensemble. Donc, euh, c'est important pour nous. Euh, du coup, ce serait quoi les projets de développement dans le futur Toi, personnellement, ouais. est-ce que tu as des projets euh, des, des, Comment tu imagines aussi la pratique dans le futur bah, Déjà, euh, sur les ADD, on, a, on commence à mettre en place euh, une, la fédération, on commence à, parce que là, on rationalise un peu les choses, parce que quand on commence avec euh, 3-4 écoles, ça va, maintenant quand on a une dizaine, bah, il voilà, faut, faut garder cette énergie-là la diriger quelque part. Donc, et surtout que ce n'est pas nous, euh, Laurent, Yann, ou William, moi, on va faire ça, c'est qu'on on a ouvert des portes et c'est à nos premières générations, la deuxième génération, aux générations futures, de maintenant construire le reste donc euh, on a mis le socle on a mis la fédération en place maintenant il faut que les générations ils, ils voilà ils gardent et qui qu gardent l'héritage qu'on voilà c'est à eux de transmettre cet héritage là et on va essayer de continuer au maximum et je pense que c'est la première fois qu'on voit qu'il ya qu'il existe euh, les fondateurs ou les créateurs d'un mouvement qui, qui sont pas morts on parle pas de, <rire> tu pas dans le passé hein. On est toujours dans le présent donc euh, voilà on essaie d'aider cette génération là à construire vous verriez votre photo à, à, à l'entrée des, des add académies bah, comme je... euh, Gigo au par exemple <rire> Judo. peu importe mais euh, on, on le demandera pas tu vois c'est pas on n'a jamais été là pour idolâtrer les gens c'est que on essaie d'accompagner les gens au maximum qu'on peut avec les moyens qu'on peut quoi en fait ouais, c'est import important ça aussi dans la, dans la transmission du coup de de pas, pour vous, de ne pas être placé à, comme des maîtres tester. Euh, oui, euh, parce qu'on voilà. qu n'a jamais dit qu'on était des maîtres, on est toujours en apprentissage, même maintenant on est toujours en apprentissage. Parce que la vie, elle évolue, parce que les, Je veux dire, nous à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas internet, donc on a tout fait par nous-mêmes. Mm -hmm. Tu vois, maintenant tout se dit, tout se parle, tout s'échange par ça. C'est pas ma.. C'est pas mon discours, c'est pas ma manière d'échanger en fait. Donc, tu vois euh, être sur uh, tu es prêt à être sur YouTube. Oui, mais ça parce que c'est la DD, peu importe. Et <rire> je veux dire, c'est pas ma manière de, de pouvoir partager en fait. Nous on est côté ce côté traditionnel, ce côté oral, mm -hmm. un peu tribal à, à l'ancienne, où il faut avoir le contact avec les gens. On préfère parler, discuter, échanger directement avec les gens. Donc euh, voilà. C'est vrai que sur le, souvent les, les gens qui ne te connaissent pas, mm. tu as tendance à mettre un peu de distance oui. et être, euh, à montrer le, le côté guerrier en toi. Ouais. Et quand on, quand on apprend à te connaître, c'est comme si c'est plus. Euh, bah, du coup, euh, tu te découvres un peu plus. Oui, parce que, que tu as, as tendance en... à te découvrir plus quand tu t'es entraîné avec quelqu'un Bah oui, parce que, en fait au début, pour moi, une personne lambda qui me dit oui je veux m'entraîner avec toi, mais. Je prends du temps avec lui, pour moi, faut il faut qu'il sente que c'est un privilège. Oui, Parce Parce vous, vous, vous avez eu le côté notoriété, bah oui. où tout le monde a voulu oui. avec vous aussi. Et, Et en fait, ça s'est perdu, euh, on, on laissait accès à tout le monde, mais il, connaît, il comprenait. Je veux dire, il savait pas, il y a un moment de reconnaissance aussi. C'est que, c'est pas simplement, euh, cette pratique-là, elle est libre. C'est vrai que c'est une pratique avec l'échange, mais je veux dire, il faut que les gens aussi, il y a une, il y a, ils se remettent. En question par rapport à ça, il y a la reconnaissance, il y a les privilèges de pouvoir s'entraîner. Moi je prends du temps. Euh, donc euh, voilà, je laisse pas rentrer tout le monde maintenant en fait. C'est pas comme avant où euh, c'était euh, open bar, tu fais un peu peur. Wow. Et en fait, tu sais pas, il n'y a pas de remerciement parce qu'en fait il y a la confusion aussi des noms. On leur transmettait une énergie, une idée, des valeurs et tout ça. Et ils disaient parcours par exemple. Ouais. Ils ne disaient, disaient pas oui. Maladroit, oui, mais il se rendait pas compte. Voilà, bah, c'était il... pas forcément ce qu'on voulait A transmettre. Aussi voilà. Primal, je... voilà, donc maintenant faut qu'ils comprennent ce que ça veut dire, pourquoi on prend du temps avec eux. Et euh, c'est vrai que j'ouvre un peu plus comme ça au départ. Ouais, non, c'est euh, faut que tu le mérites, faut que tu puisses entrer. Faut que voilà, que tu sentes que si tu veux vraiment t'entraîner, tu vas faire les choses pour t'entraîner aussi. Mm -hmm. C'est tout. Quand tu veux vraiment quelque chose, quand tu veux vraiment apprendre quelque chose, tu vas chercher, hein, tu vas fouiller, euh, euh, tout le monde ne te donne pas les choses facilement. Donc euh, moi, c'est ma manière de faire. Après, il y en a certains qui apprécient, il y en a d'autres qui apprécient moins, mais pour moi maintenant, ouais, ça marche comme ça en fait. Okay. Est-ce que tu aurais un, un conseil à donner à, aux jeunes pratiquants, qui, qui veulent, euh, à ceux qui veulent commencer à, à l'art du déplacement, le, le parcours je n'ai pas forcément de conseils parce que euh, à partir du moment où euh, la pratique te parle, tu vas le faire. Je ne vais pas dire oh oui, faites attention, mettez-moi en sécurité. Ça ne veut rien dire, il y a un moment donné, il faut que dès que ça te parle, vas-y, après tu vas te mettre en sécurité, tu vas t'apprendre à t'entraîner. Vraiment, tu vois C'est ça, quoi. Parce que sauter pour sauter, tout le monde peut le faire. Mais vraiment connaître sa pratique, sa manière, son attitude pour faire quelque chose, c'est différent là. Donc pour moi c'est ça. Laisse pour que la pratique te parle. Et c'est comme ça que tu auras l'envie, la passion, l'amour de ce truc-là ou pas. Ok. Ah. Tu veux rajouter quelque chose, quelque chose que tu... <rire> tu voudrais parler Non, bah ben, juste dire qu'on fait de l'art du déplacement Yamakasi. Okay. Voilà, on est des Yamaks. Et que voilà. C'est que. Pour certains, c'est un, une pratique française et il ne faut pas la dénaturer en fait. C'est on a le respect pour les arts martiaux, je veux dire, comme les arts martiaux. Le judo, on parle japonais parce que c'est le traditionnel japonais, c'est un art martial. Très, si tu fais euh, du kung-fu, tu vas parler chinois, les gens, tout, et nous c'est un sport français, c'est une culture française, donc il faut le protéger aussi. Okay. Il faut, faut arrêter de laisser euh, de mettre des en les, pra aussi. les pratiques anglophones nous bouffer. Hein. Et c'est plus du tout ça, quoi, en fait.